Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas produit sur YouTube, enfin longtemps, une quinzaine. J'étais pris par d'autres activités dans mon job de conseil. J'espère que vous êtes en forme et vous allez en avoir besoin, compte tenu de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, il va être question des signes de l'effondrement. J'entends parfois, par exemple, dans des vidéos YouTube, des personnes qui disent à peu près... On nous parle depuis des années d'effondrement, mais on ne voit rien venir. Alors, bon, le « on », il est arrivé que j'ai ce commentaire sur mes propres vidéos, donc pour certains, le « on », ça peut être moi, ce qui me paraît euh, assez exagéré, car, objectivement, je ne suis pas l'emblème des personnes qui parlent d'effondrement, il m'arrive d'en parler, tout simplement parce que quand on a une chaîne et un blog consacrés à l'économie et à la finance, depuis quelques années, il est difficile de ne pas aborder de temps en temps ce sujet. Alors ces personnes ne voient rien venir, en effet, tout simplement parce que leur regard n'est pas suffisamment inséré, elles ne vont pas au-delà des apparences, sans doute n'ont-elles pas les moyens, je dirais, de formation pour aller au-delà des apparences. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'effondrement et des signes de l'effondrement, et en particulier quelle différence il y a entre l'effondrement et les signes de, de l'effondrement. Car en effet, la, la confusion pardon, est faite en général. Les personnes qui vous disent qu'elles ne voient pas venir d'effondrement confondent l'idée qu'elles se font de l'effondrement avec les signes de l'effondrement. L'idée que se font ces personnes de l'effondrement, ce sont des événements spectaculaires et désastreux qui se produisent dans un laps de temps très court, autrement dit concentrés dans le temps. Alors en effet notre inconscient collectif, ou même notre inconscient culturel, euh, se fait cette idée-là de l'effondrement. Et le terme effondrement renvoie à des, à des scénarios qui correspondent à cela. à des faillites d'État, c'est-à-dire à des États, y compris des grands États, qui toujours au lendemain se déclarent en cessation de paiement, avec les paniques que cela produit dans, dans la population. On pense aussi aux faillites de banques. C'est pareil, ce sont des banques qui, toujours au lendemain, se déclare en faillite, donc ferme leur guichet euh, de façon à éviter d'être pillés par, euh, bah, par les clients qui veulent essayer de récupérer leur argent qui, malheureusement, est irrémédiablement perdu. On pense aussi à l'hyperinflation explosive, qui, elle, ne vient pas toujours au lendemain, mais dont le développement explosif peut se produire très, rap très rapidement. Et Je vais vous rappeler dans, dans quel pays. On a vu ça notamment récemment. On pense aussi à l'anéantissement brusque de la valeur de la monnaie. Ça ne nous est pas arrivé, bon à moins qu'on qu ait un âge très canonique de, de plus de 100 ans, ce qui n'est quand même pas fréquent parmi les, les personnes qui, qui suivent ma chaîne. Euh, mais nous savons que dans une histoire qui n'est pas, euh, pas, pas ancienne en Europe, euh, ça s'est produit, euh, et que ça s'est produit également dans une histoire beaucoup plus, beaucoup plus proche, dans d'autres pays que les nôtres et sur d'autres continents. Et puis on pense aussi à, à des choses qui sont euh, quelque part... le le, le cauchemar de, de tous les citoyens, de tous les épargnants, ce sont des phénomènes de, spo, de spoliation brutale de l'épargne euh, et brutale, de manière générale, de la propriété privée. Alors, cela, ça s'est produit en France, notamment au moment de la Révolution française, où une véritable radia a été opérée par l'État sur les biens de ceux qui avaient des biens, principalement, c'est-à-dire la noblesse et le clergé. Bon, L'immense majorité de la population de, de l'époque n'a pas été concernée, puisque ces catégories sociales étaient minoritaires, mais l'énormité du transfert de richesses, ou plutôt du vol de richesses par l'État, a été telle que les populations ont été marquées et que euh, l'empreinte est restée dans les cerveaux de nos, ben, des descendants de nous-mêmes depuis de nombreuses générations. À notre époque, on a vu ces spectacles, je vous le disais, en dehors du territoire européen, par exemple en Russie dans les années 90, si tant est qu'on considère que la Russie ne fasse pas partie de l'Europe, en tout cas elle ne fait pas partie de notre Europe de, de, de l'Ouest, on a vu également ce phénomène euh, se produire en Argentine, à peu près à la même époque, il s'est produit, me semble-t-il, deux fois en l'espace de, de 20 ou 30 ans, euh, au Venezuela récemment, et puis aussi au Liban en 2020, et puis aussi en Grèce et à Chypre, en 2011-2012. Alors là, effectivement, c'est clair, clair pour tout le monde, on voit la catastrophe se produire, puisque elle se produit dans un laps de temps très court, et ceux qui sont dedans subissent immédiatement les effets, donc personne ne peut avoir d'illusion sur la réalité de ce qui se passe, et ce qui se passe en réalité, c'est une explosion. Mais il ne faut pas confondre cette explosion finale et tous les événements spectaculaires et dramatiques qui l'accompagnent avec le processus d'effondrement et c'est justement dans ce processus que nous sommes depuis des années et je vais vous rappeler quelles ont été les étapes de ce processus et vers quoi nous allons dans le court terme quand je dis le court terme c'est pas forcément dans six mois mais en tout cas c'est dans, dans une, une échéance de maximum quelques petites années. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'histoire ou les, les retours en arrière, rassurez-vous je ne vais pas remonter à Adam et ou à l'époque des Romains, je vais je vais remonter au début des années 80. L'économie française a commencé à perdre sa compétitivité au début des années 80. Au début des années 80, ça nous ramène 40 ans en arrière. Autrement dit, l'immense majorité de ceux qui suivent ma chaîne aujourd'hui n'ont pas, pas vécu cette époque. Et si vous n'êtes pas versé dans les sujets économiques, dans l'histoire économique, dans la finance, évidemment, vous ne savez pas ce qui s'est passé à cette époque. Personnellement, je l'ai vécu. Et je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Au début des années 80, on avait, un, plus exactement à la fin des années 70, on avait un président qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Ce président était ce qu'on appelle aujourd'hui, et déjà à l'époque, un européiste convaincu. Et euh, M. Giscard d'Estaing voulait constituer ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire une union européenne, à commencer par une union monétaire. Alors pour faire cette union monétaire, qui bien sûr était un long trajet, euh, comme pour les effondrements, les fabrications d'unions monétaire ou leur délitement prennent du temps. Il fallait, bon, bien, bien sûr, les deux principaux pays de l'Europe à l'époque, c'était déjà la France et l'Allemagne, et comme c'est le cas aujourd'hui depuis longtemps, l'Allemagne avait sur nous un petit avantage, on va dire, de productivité, mais pas plus que ça. Nous étions à l'époque une très grande puissance économique et nous étions au moins à égalité avec, avec l'Allemagne. Euh, sauf que l'Allemagne était un peu plus peuplée que nous, euh, donc euh, ben, au niveau de son, de son PIB, c'était un peu plus important, mais au niveau de la production par, euh, par individu, ce n'était pas, pas du tout supérieur. Donc, l'idée de Giscard d'Estaing, sans doute parce qu'on ne pouvait pas faire l'inverse de ce que je vais vous dire, c'était tout simplement d'aligner la monnaie française, c'est-à-dire le franc, sur la monnaie allemande de l'époque, qui était le Deutsche Mark, et aligner la monnaie française qui, elle, était réglée depuis longtemps pour permettre la compétitivité de l'industrie et de l'économie française, compte tenu de nos caractéristiques, on va dire, anthropologiques et économiques profondes, eh bien, l'iné, donc, notre monnaie sur celle des Allemands, ça voulait dire nous pénaliser, puisque le, la monnaie allemande était réglée pour les comportements économiques des Allemands, mais pas pour ceux des Français. Bien évidemment, on ne pouvait pas faire l'inverse, on ne pouvait pas demander aux Allemands de d'aligner leur puissant marque, qui était à l'époque une monnaie de réserve, c'est vous dire, euh, sur le franc, qui n'était pas du tout une monnaie foireuse, mais qui n'était pas du niveau du marque. Donc ben, Giscard d'Estaing, qui était ben, prêt à tout, l'histoire jugera, mais qui était prêt à tout pour aller dans le sens de l'intégration européenne, a choisi cette solution. Et immédiatement, au cours des années 80, on a constaté que l'économie française, et en particulier la balance extérieure, commençait à perdre, à perdre du terrain par rapport à l'Allemagne. On s'est enfoncé dans, dans cette voie à partir de 1992, avec le traité de Maastricht, donc qui décidait de l'Union Européenne et de la création de la monnaie unique, qui n'a pas été créée à cette époque, mais qui a été mise en service, qui, enfin, qui a été véritablement créée pour un certain niveau d'échange à partir de 2000, et qui est entrée comme monnaie euh, ordinaire de, de la population, vous le savez, le 1er janvier 2002, dans tous les pays, dont la France, donc à partir de 2002, on a remplacé totalement notre franc par l'euro qui, c'est euh, quasiment un pléonasme de le dire, en tout cas c'est archi-connu, est un clone du, du Deutsche Mark, en tout cas dans sa philosophie, ou était, parce que depuis ça a beaucoup changé, mais était un clone du, du Deutsche Mark avec des contraintes fortes qui n'allaient pas, euh, qui continuent à ne pas aller avec les caractéristiques de l'économie française, si bien que dès 2002, quand on regarde les courbes, les courbes de, de croissance des pays européens, bien, on voit que euh, la France et quasiment tous les autres pays ont décroché progressivement par rapport à l'Allemagne. Ralentissement de l'économie, ça veut dire, dans un pays dont le système social est aussi développé, aussi cher que le nôtre, eh bien, ça veut dire déficit public chaque année, et d'année en année... Le, les déficits se sont accumulés, c'est-à-dire que, in fine, c'est la dette de l'État français qui n'a cessé d'augmenter, je vais vous donner juste un chiffre, enfin trois chiffres, entre 2000, premier chiffre, et 2020, deuxième chiffre, la, la dette publique française euh, est passée de 60% du PIB à 115% du PIB. Bon, je vous ai donné quatre chiffres, non pas trois, mais ça, ça illustre... Très clairement, la mécanique vicieuse qui s'est mise en place. La même chose s'est produite dans tous les autres pays de l'Union européenne, sauf l'Allemagne, les pays et puis euh, éventuellement la Finlande et l'Autriche. Les pays du Sud et la France ont vu leur dette publique augmenter de manière inexorable, puisque la raison était la monnaie dont tout le monde s'était doté et qui en réalité ne convenait pas à tous ces pays. Alors il a bien fallu faire quelque chose parce que quand vous vous trouvez Aujourd'hui, nous, on est à 115%, mais d'autres pays comme la Grèce ou l'Italie étaient, étaient déjà avant. Il a, bien, il, a bien, il a bien fallu que, à partir de 2009, c'est-à-dire après la crise qui s'est produite en 2009 et qui est venue aggraver la situation, bien sûr, des finances publiques et du système, et du système financier, euh, il a bien fallu trouver une solution pour solvabiliser les États. Donc, avec de tels niveaux de dette, si les taux d'intérêt étaient restés normaux, eh bien, le coût de la dette, c'est-à-dire les intérêts, atteignait des niveaux que les États ne pouvaient plus payer, c'est-à-dire qui, qui augmentaient encore leur déficit et qui créaient une sorte de boule de neige qui le menait rapide, rapidement à la faillite. Pour ça, la seule solution, eh c'était de trouver un moyen de baisser les taux d'intérêt auxquels les États se finançaient. Donc, C'était la fameuse intervention de la Banque Centrale Européenne qui a commencé en gros avec... Euh, avec la crise, la fin de la crise de 2007-2008-2009, à partir de laquelle on est arrivé très rapidement à des taux d'intérêt qui étaient à zéro et puis qui sont passés négatifs, ce qui, bien sûr, a rapidement divisé, divisé le coût de la dette de tous ces États archi-endettés et qui leur a permis de ne pas s'effondrer. Voilà la situation qui est en cours depuis maintenant une douzaine d'années. Vous le savez, l'économie est un système très complexe dans lequel, si on appuie sur un bouton dans le but de provoquer un effet ici, on va aussi, à notre corps défendant, en provoquer là, là et là. Alors là, l'effet qui, qui s'est produit quand on a annulé les taux d'intérêt dans la zone euro, eh c'est tout simplement qu'on a détruit le modèle économique des banques, de ce qu'on appelle les banques commerciales chez les économistes et que nous, on appelle les banques. Voilà. Parce que, vous savez, les banques gagnent leur vie sur des différentiels de taux d'intérêt, et quand on a des taux d'intérêt qui, à la base, sont nuls, et que tous les autres, et les autres taux d'intérêt qui font de l'environnement économique sont ultra bas, on n'a pas beaucoup de différentiels possibles. Donc ce, mo ce modèle s'est de plus en plus enrayé, au point qu'on est arrivé à une situation dans laquelle les banques ne pouvaient plus tenir debout toutes seules. Alors on s'est trouvé avec un deuxième problème, c'est-à-dire celui de renflouer les banques. Et une fois de plus, c'est la Banque Centrale Européenne qui est leur magicien, puisque c'est elle qui dispose de la possibilité de créer de la monnaie, et qu'en créant de la monnaie, on arrive à tout résoudre, non pas définitivement, mais à gagner du temps. La Banque Centrale Européenne a accéléré la création de monnaie, parce que je vous ai parlé à la question des taux, mais bien évidemment pour obtenir euh, les taux à zéro, c'est passé par une création de monnaie considérable. C'était la seule solution technique qui permettait d'arriver à baisser tous les taux. Eh bien, il a fallu que la Banque Centrale Européenne augmente encore sa création de monnaie pour pouvoir transférer cette monnaie dans les banques de manière à les soutenir. Au passage, cette monnaie ne servait pas qu'à soutenir les banques, permettant également aux banques de faire leur métier de prêteurs à l'économie ou en particulier. Et puis, elle permettait également de soutenir les marchés financiers, donc en, en clair, les bourses, tout simplement parce que dans l'activité de ces banques que nous, on appelle généralistes, euh, dont le vrai nom, c'est la Banque Universelle, il y a une grande partie de leur profit qui, qui vient de leur activité en bourse, ce qu'ils appellent la finance de marché. Et c'est la Banque Centrale qui, en arrosant copieusement les banques, a permis cela. Donc, on, on voit bien euh, l'effet de, de billard à... À plusieurs, à plusieurs bandes, hein. euh, euh, dans un premier temps, euh, on a euh, une, baisse, une baisse des taux pour sauver les états, ensuite on a une, euh, des ingressions monétaires massives pour sauver des banques, et puis au passage, ces ingressions monétaires massives permettent de sauver les marchés financiers. Là-dessus, le Covid est arrivé, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant même le traitement financier de la pandémie, la situation financière était extrêmement fragile, et tout ne tenait déjà que par l'argent injecté dans le, par les banques centrales. Alors, quand le Covid est arrivé, on nous a dit « Ouh là là, le Covid va tout faire tomber, donc il faut injecter de l'argent ». Je viens de vous dire qu'en réalité, il n'y a pas besoin de Covid pour que tout se casse la figure, probablement dans, dans, les mois, dans les mois qui venaient. Et là, au motif de sauver l'économie et la finance du, du Covid, il y avait effectivement... une une aggravation euh, imminente enfin, immédiate qui était causée par le Covid la banque centrale européenne a injecté dans les banques européennes depuis 2020 tenez-vous bien 3500 à 3700 milliards d'euros alors euh, ça fait beaucoup ça fait tellement beaucoup que 3500 milliards d'euros c'est à peu près ou peut-être même un petit peu plus que la richesse annuelle produite par l'Allemagne, qui est, je crois, la quatrième économique, la quatrième économique mondiale. Euh, C'est une fois et demie la richesse produite par la France. C'est deux fois la richesse produite par l'Italie. Donc, vous voyez qu'on a injecté dans les banques des sommes absolument phénoménales, dont l'ampleur ne peut que, bien sûr, dérégler et choquer profondément le, le système, et dont l'ampleur montre quel était le degré de besoin dans lequel le système se trouvait. Et ce n'est pas propre à l'Union Européenne. Aux États-Unis, on, on, on a la même histoire avec une dimension encore plus importante. Le bilan de la Banque Centrale Américaine, qu'on appelle la Fed, a été multiplié par 10 depuis 2000, pardon, depuis 2008. Bon, multiplié par 10 de, depuis 2008, on n'a pas fait aussi bien dans l'Union Européenne. Vous, vous voyez quel a été le rythme de création monétaire aux États-Unis c'est absolument phénoménal. Alors, ceux qui ne voient pas l'effondrement, dont je parlais au début de la vidéo, vont me dire, mais il est où l'effondrement Eh bien, l'effondrement, il est là. Il est là, quand les États-Unis sont, sont obligés, en douzaine d'années, de multiplier par 10 euh, la, le bilan de la Banque centrale, c'est-à-dire de, de multiplier par 10 euh, la, la, la création de la monnaie, euh, et que, pour l'Union européenne, on a ces chiffres-là, on voit bien que si ces milliers de milliards, c'est-à-dire on doit être entre les États-Unis et, et l'Union européenne, au moins à 10 000 milliards qui ont été créés en 12 ans, si ces 10 000 milliards euh, n'avaient pas été créés, tout se serait écroulé. Alors quand on a besoin de 2 000 milliards pour ne pas s'écrouler, on peut effectivement se rendre compte qu'on est dans un processus d'effondrement. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Parce que maintenant, c'est-à-dire en 2021, l'inflation est revenue, et elle revient assez fort, elle n'est pas encore extraordinaire, ce n'est pas encore une hyperinflation véritable, mais elle est très importante, puisqu'elle ne cesse d'augmenter, on n'arrête pas de nous dire que le mois prochain ça va baisser, mais en fait ça ne cesse de monter, les derniers chiffres montrent que dans l'Union Européenne, on a dépassé les 5% annuels, et quant aux états unis les tout derniers chiffres qui sont sortis, je croyais, crois sont absolument hallucinants, on est à 7,2% d'inflation annuelle. Une inflation donc, qui est au moins à 5%, et plus aux états unis et des taux nominaux, c'est-à-dire les taux officiels dont vous bénéficiez quand vous placez votre épargne, qui sont autour de 0 ou de 1,5, ou de 1, enfin, pour nous c'est 1,5 ou 1, euh, pour, euh, les, euh, pour, pour, les, pour les banques, euh, et fait, les, les organismes de, dans le système financier qui sont en amont par, par rapport à nous, on est plutôt entre zéro et, et, moins, et moins quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'on a des taux réels qui sont extrêmement négatifs. Les taux de réel, je vous rappelle, c'est la différence entre les taux nominaux, donc les taux que l'emprunteur le, que le, que le nous, enfin, nous verse quand on prend de l'argent, euh, avec le niveau de l'inflation. Bon, quand vous prêtez votre argent euh, à, à l'État, euh, par exemple par un livret A, aujourd'hui on a, on a 0,5% de rémunération, demain ça sera 1%, donc, vous serez, mettons, à 1% et vous aurez 5, 6, peut-être 7%, euh, peut-être plus, dit dans le courant de cette année, d'inflation. Donc, ce qui veut dire que la réalité de votre rémunération, ce ne sera pas un gain de 1% par an, ça sera une perte de 4, 5, 6, peut-être, par an. Donc, ce qui veut dire qu'on est maintenant sur un chemin qui amène une complication supplémentaire. Cette complication, c'est l'accélération de la destruction de l'épargne, notamment des particuliers. Et ça, ça ouvre le chemin suivant négatif donc amène la destruction de l'épargne c'est à dire qu'ils réduisent le financement de l'économie par l'épargne puisque l'épargne diminue comme l'économie a besoin d'être financée et qu'il n'y a plus assez d'épargne pour la financer et eh bien qui sait qui va la financer je vous le à mille, ben c'est la BCE. Que la BCE va encore augmenter sa création de monnaie cette fois pour financer l'économie et vous savez, quand on est dans un cycle d'inflation qui s'accélère et qu'on rajoute comme ça des, des masses et des masses de monnaie, ce qu'on crée, ça s'appelle une hyperinflation. Voilà les, les, les, exemples, les exemples historiques abondent. L'hyperinflation, ça démarre souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une inflation forte, et puis il y a une politique qui, qui va tout à fait dans le mauvais sens, qui consiste à augmenter encore l'offre de monnaie, et on débouche sur de l'hyperinflation. Et là, l'hyperinflation, ce n'est pas une réduction plus ou moins accélérée de l'épargne, une diminution plus ou moins claire à l'épargne, c'est l'anéantissement de l'épargne et de la monnaie, et de la monnaie en quelques mois, ou non non. Donc vous le savez, cette année, les banques centrales, en premier la banque centrale américaine, puis depuis peu la banque centrale européenne, ont déclaré leur intention de lutter contre l'inflation, elles ont expliqué ce qu'elles allaient faire, ce qui, est, ce qui est la seule manière de procéder, c'est-à-dire remonter le taux d'intérêt, et réduire et cesser les injections monétaires. Mais si on fait cette politique, qui est le compteur de celle qu'on fait depuis dix ans pour empêcher l'effondrement. Eh bien, on va obtenir l'effondrement. Donc, pour les, banques, pour les banques centrales européennes, il y a, il y a deux issues, et c'est assez terrible comme, comme situation. Euh, soit elles ne luttent pas contre l'inflation pour empêcher euh, l'effondrement dont on vient de parler, mais elles vont avoir l'hyperinflation, qui est une autre forme d'effondrement. Soit elles luttent contre l'inflation, et alors ce sera l'effondrement qu'on essaie de repousser depuis dix ans. La situation est, est, est celle-ci. Et évidemment, elle n'est pas très très très réjouissante. Et ceux qui ne voient pas l'effondrement ne voient pas cela. Mais cela risque fort de les rattraper. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire. Je vous mets en dans la partie, j'allais dire en fin de vidéo, ce n'est pas vraiment le cas, je vous mets dans la partie description de la vidéo, tout à fait haut de la partie description, donc vous pourrez le voir juste sous, sous la vidéo, le lien qui vous permet d'atteindre l'article de blog qui reprend le script de cette vidéo et qui et qui le développe un petit peu plus. Et je vous dis à bientôt.